J'ai décidé de, de créer un site internet pour parler des sujets médiatiques oubliés, et des sujets du quotidien, des petites astuces du quotidien pour s'en sortir, pour vivre mieux, pour apprendre un petit peu aussi sur les autres. Je fais ça absolument en autonomie des sujets de tous les jours, donc ça peut parler du monde, des sujets d'actualité du monde, ça peut parler de, de petites astuces au quotidien pour euh, améliorer sa vie tous les jours, ça peut parler aussi de tout ce qui est nature, écologie, donc c'est assez vaste, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui touche, euh, qui touche les gens euh, dans leur quotidien, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses euh, de tous les jours. Ça ouvre des portes, ça ouvre les yeux, ça ouvre les esprits, ça ouvre plein de choses. Et puis ça, ça... Puis ça développe aussi la communication, le courant entre des personnes qui n'auraient jamais eu l'occasion le... Le... de se voir, de se connaître, etc. Et, et je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai remarqué, par exemple, dans ma rubrique portrait, où je rencontre des auteurs, des gens, etc. Euh, J'ai remarqué que les gens attendent beaucoup. Par exemple, tout ce qui est auteur, à moins de s'appeler euh, Lévy ou Musso, euh, à la télé, on n'en voit pas, très peu. Et, et... J'ai pas une aura médiatique exceptionnelle sur le net, loin de là même, mais euh, à ma hauteur, j'essaye d'aider les gens qui, pour moi, en ont besoin et qui le méritent. J'aime à penser, j'espère, que les gens qui lisent ce que j'écris, quelque part, ça leur a aussi un petit peu service ça leur apprend des choses. C'est plaisant quand même de se dire que, ben, en, en écrivant, on apprend des choses aux autres. Façon de parler, enregistre, on va dire en moyenne 200 vues par jour. Avec des pics parfois à 1000 vues par jour, suivant les articles publiés. Et après, par contre, il bon, bah, y a une page Facebook qui est associée où il y a, je crois, 470 personnes qui suivent. En 8 mois, bon, j'ai pas de recul, je sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Pour moi, ça me satisfait amplement. Le but, évidemment, c'est d'être lu c'est certain. Mais je suis pas non plus la course buzz médiatique, non. Je cherche pas ça. Je cherche juste à écrire et à avoir des vraies personnes qui me suivent pour de vrai. Je suis étonnée euh, d'être aussi lue, d'être aussi suivie. Mais d'un autre côté, je ne suis pas forcément étonnée parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir d'autres points de vue que celui qu'offre la télé euh, et les médias mainstream, malheureusement. Donc, c'est un étonnement mitigé. Je suis étonnée de, de, de l'engouement que les gens ont pour le site, mais je ne suis, euh, suis pas vraiment étonnée que ça puisse intéresser. Parce que dans tout ce qui est astuces, astuces qui tue, c'est une petite rubrique, il euh, ben, y a des gens qui rebondissent sur les articles, qui viennent, qui viennent euh, compléter l'article. Euh, qui viennent donner leur petit truc en plus, donc qui contribuent à, à ce que j'écris et, et qui échangent, qui partagent, je trouve ça génial, j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir, et comme ça me fait plaisir et que j'aime ce que je fais, je compte pas mon temps, je compte pas ma dépense, je compte pas, je compte rien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on oublie un petit peu. On oublie de, de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres, on oublie de donner. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose, au moins j'aurais fait ma part à moi. Même si je suis pas forcément lue par des millions de gens, peu importe. Je fais ce qui me plaît, je sais pas, c'est un sentiment de satisfaction personnelle aussi. Et puis, bah, j'ai quand même été assez contente parce que je vois qu'il y a du monde qui, qui est intéressé par ce que j'écris. Donc je ne suis pas la seule à être interpellée par ces sujets et ça me fait plaisir de voir qu'il y a un quelconque intérêt au travail que je fais. Je pense que, que la démarche que j'ai eue survient après, voilà, c'est un ras-le-bol général. C'est un ras-le-bol général, clairement. Moi, la télé, je ne l'allume plus. C'est la télé. Je crois que c'est ça. Cet écran-là, ça bouffe le cerveau, ça bouffe tout. Ouais, ça bouffe les rapports sociaux, ça bouffe les rapports familiaux, ça bouffe tout. Chez moi, elle est éteinte, clairement. J'en ai une, mais elle est éteinte. C'est trop négatif, il y a trop de négativité là-dedans, alors qu'il y a beaucoup de positifs et qu'il faut mettre en avant aussi. Et je trouve qu'à la télé, on ne parle pas beaucoup de tout ce qui est positif. Et j'avais envie, moi, d'aller chercher un petit peu tout ça, tout, tout ce qui est bonnes initiatives. Quand on regarde les infos, on, passe, on parle en France de presse libre. Moi, je veux bien, de médias libres, je veux bien. Néanmoins, quand le, le monde est grand quand même, il est immense le monde. Quand on aime la télé, qu'est-ce qu'on voit On voit toujours... Les mêmes informations, que vous passez d'une chaîne à une autre, c'est toujours les mêmes infos. Alors, je me dis qu'avec le monde immense dans lequel on vit, si on parle des mêmes choses à chaque fois d'une chaîne à une autre, ou bien euh, les journalistes ne sont pas très pros, ne sont pas très, je ne sais pas moi, ou bien il y a, ouais, a peut-être un problème. Euh, moi, quelque chose qui m'intéresserait quand j'allume la télé, c'est de pouvoir changer de chaîne et de voir des sujets différents par exemple. Là, le journal de 20 h sur une chaîne ou sur une autre, c'est le même. C'est du copier-coller, il mélange un petit peu les sujets, histoire d'eux, mais sinon on parle toujours de la même chose. Quoi. Alors en France, la France aussi elle est grande malgré tout, et pourtant, euh, on ne parle pas des bons sujets. En temps, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi Parce que déjà, il faut faire une espèce de veille médiatique pour savoir les sujets qui, qui, qui passent un petit peu entre les mailles du filet. Donc Ce qui m'intéresse, moi. Donc ça, ça prend déjà pas mal de temps. Ensuite, il faut le temps de la rédaction. Et puis, quand on a trouvé le sujet, il faut aussi se renseigner sur d'autres plateformes, se renseigner sur le sujet en question. Sur Internet, on trouve absolument tout et n'importe quoi. Donc, il y a un travail de renseignement, d'investigation quelque part. Après, il y a le travail de rédaction, bien évidemment, de relecture, de mise en ligne de publications, et puis après il y a un travail, tout ce qui est réseaux sociaux pour faire euh, montrer un petit peu l'article. Sincèrement, j'allume des fois l'ordinateur, c'est 8h le matin, je l'éteins c'est minuit, 1h, je compte pas mes heures. C'est un investissement énorme, hein. puis il faut jouer avec euh, la vie familiale à côté, euh, tout à côté, le travail, etc. Donc c'est vraiment, euh, c'est dur. se remuer quoi d'arrêter d'arrêter de, de sortir d'être d'être tout simplement il faut être il faut assumer ce qu'on est si on a envie de s'habiller en rose euh, on s'habille en rose si on a envie de, de... non mais c'est vrai si on a envie de parler voilà il faut être il faut être il faut sortir de ses clichés il faut il faut il faut assumer il faut juste assumer et puis les autres euh, franchement euh, moi les autres c'est pas eux qui me remplissent mon assiette ou mon frigo c'est pas eux qui me permettent d'être bien ou pas franchement je m'en fiche quoi c'est euh... Il faut, il faut être bien, il faut, il, faut, il faut se révéler, il faut se réaliser en tant qu'être.